Bonjour, je vais commencer une nouvelle peinture. C'est un petit tableau. Je vais faire un iris. Un iris que j'ai photographié à Hagenau, dans un jardin d'iris. Et c'est un iris jaune et violet. Hein? Alors, euh, j'ai préparé la palette. Hein? Alors, je vous présente ma palette. La palette, il y a du blanc de titane. Du... du jaune de cadmium primaire, du rouge machanta du vert émeraude, du euh, violet d'égypte et du violet solide. Et euh, j'ai aussi préparé du, du médium dans des godets, du médium euh, qui est du Talens 084. Hein c'est pour euh, mélanger les couleurs pour les euh, pour les diluer un peu et pour les faire sécher plus vite je vais utiliser des brosses Kerstetter des, des, des, des, des une brosse comme ça mais bon je vais, différentes brosses et je vais commencer le fond alors je, pour, pour faire le fond je vais donc mélanger un peu du du, du vert émeraude euh, avec du jaune primaire pour faire un vers plus clair. Et je vais commencer à préparer le fond derrière, hein, autour de l'iris. Hein. Euh, ça, ce sera fait à la prose. Hein. Donc, je vais faire une première couche. Hein. Tout ce qui n'est pas euh, l'iris, je vais le faire en vert. Hein. On faire ça assez rapidement hein, pour couvrir, pour euh, faire tes traits pour, et laisser en libre ce que je vais faire après au couteau. L'iris, je vais le faire au couteau. Hein. Donc, toujours prendre du, de la couleur à l'huile. Hein. Avec du médium pour diluer et toujours peindre autour de l'iris. Hein. Parce que tout ce qui est autour, ça va vers le vert et que l'iris, c'est du violet et du rouge, euh, du rouge magenta. Hein. Éclairci avec du plat de titane, un peu, bien sûr. Parce que c'est pas du rouge, je m'achète dans le primaire. On va un peu, on faire plus vite. Donc, on va faire émeraude. Et on de faire le primaire. couche rapide que je vais reprendre ensuite comme ça va sécher assez vite quand même voilà, déjà le tour il est déjà fait hein? mais il faut le reprendre un peu pour passer que... Après, je vais prendre le, le motif, la photo, pour reprendre un peu le, le, le, euh, les choses un peu plus précises parce que là, je fais tout de mémoire. Je vais mettre un peu la talent pour ne pas trop mélanger avec le vert, hein, le, avec le jaune primaire. Ça, on ne peut pas mélanger. C'est pour faire le fond de, de l'iris. Hein, avec du médium oui, et du jaune de, de cadmium primaire et du blanc de titane. Hein. C'est le haut, comme ça. Ça, je le ferai au couteau après. Mais on met quand même une fond de couleur jaune, ça accroche mieux après. Et, donc, et là, je vais prendre le magenta aussi, avec un peu de blanc pour l'éclaircir. Hein. Ça, ce sera repris au couteau après. Hein. En gros, c'est le fond. Hein. Je vais un peu le fond avec du VR. Une hein. deuxième couche. Hein. Pour unir un peu plus. déjà un peu plus le Et c'est le fond qui est fait. Je vais continuer ici le fond avec euh, le violet solide et du blanc de titane pour éclaircir un peu. Titan e Viola solita. Je reprends reprendre un peu le fond avec euh, du jaune de cadmium primaire et du blanc de titane. Ah. Ah, quand, quand ça m'énerve avec on arrive dans le verre, hein. c'est hey, pas bon encore un peu au magenta hein. bon, on vient avec le couteau après, là-dessus, là hein. Bon, je vais commencer euh, le, au couteau, l'iris au couteau. Et là, je prends du magenta, magenta avec du blanc de titane et du médium d'empattement que je mélange. Hein. Donc, à peu près, médium d'empattement, à peu près la moitié. Hein. Je vais commencer par la partie euh, magenta et après, je le ferai le, le jaune. Donc on va commencer. Voilà. Donc je vais commencer ici. Ce sera de toute façon repris après une deuxième fois aussi. J'adore peindre des iris. C'est beau les iris, hein C'est comme extraordinaire euh, la nature avec les fleurs. Hein? Продолжение следует... Bon, on va mélanger la partie jaune, hein. donc euh, du jaune, du calcium clair hein, avec du médium d'empathie. et du blanc de titane. Hein. Il est difficile d'expliquer ce qu'on fait quand on n'a pas l'habitude de faire ça, de peindre et de parler en même temps. Hein. Pourtant, c'est ce que je devrais faire, je devrais expliquer ce que je fais. Je n'ai pas encore l'habitude, hein. Voilà, je vais continuer à affiner le fond. Là, je vais prendre du violet de copal de clair avec un peu de blanc pour l'éclaircir encore un peu plus. Hein. Je reprends avec du verre, du verre émeraud. Pour faire les feuilles et les tiges. Je vais continuer avec les pinceaux de lettrage pour faire des traits très fins. Pinceau à long poil. Par exemple ça. Hein? Donc, ouais. C'est avec du jaune lumineux que je fais ça, donc euh, mélanger avec du médium pour diluer. Je vais prendre du de titane, pour certaines choses. Un peu de médium. Avec tes pinceaux de lettrage, hein? Donc les avec des rouges un peu plus foncés, hein. rouge de cadmium sombre, et aussi un pinceau de lettrage voilà. Donc, terre d'ombre un peu plus foncée. J'arrête ma peinture. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci.